Quoi ma tu quitté Ah On dirait qu'un camion t'a roulé sur la gueule, quoi Déjà, quand elle a installé Tinder, euh, j'ai dit ça pue la merde C'est parti pour le bossu de Notre-Dame sur euh, Super Game Boy 2 Et en plus c'est optimisé pour la Super Game Boy Donc ils ont mis Bon je vais baisser le volume parce que déjà là c'est moche Oh putain Un jeu Disney il hein, faut pas s'attendre hey <rire> Et c'est quoi, c'est un jeu de plateforme, un jeu des noms Aucune idée, je ne sais pas J'espère qu'ils ont pas passé tout leur temps à faire le, le tour de l'écran euh... Qu'est-ce qui se passe Les personnages C'est des mini-jeux pourris c'est ça Ça a l'air ouais puzzle euh, Essaye celui du haut Chiseler. Euh, new game, game, game non, play, on a play, pas New game, hein. Oh putain Faut faire quoi Oh ça a l'air pourri Un gazorique Oh putain Ah c'est un arcanoïde dégueulasse avec des espèces d'oiseaux Non ah, mais faut, moi je sais faut mettre le feu c'est mieux Oh <rire> putain C'est clair <rire> Surtout pour la toiture, ça marche bien. Oh, les beaux sons euh, de. <tousse> on dirait Pong. Waouh! <tousse> <Wow. rire> des troutes. Quel est le sens de ce qu'on voit là? Ils euh... <tousse> m'ont vendu des milliers juste parce que c'était un jeu Disney. <tousse> oh, right. Ah, ça se voit que c'est Disney là, on sent le foutage de gueule. Ouais, ouais, Sans l'exploitation de licence, ça me rappelle Star Wars. Je m'y connais en foutage de gueule en plus. <rire> je vais <veux> vous le dire. <rire> ouais, c'est toi en photo qui a niveau d'eau en arrière-plan, j'avais pas vu. <rire> ça ressemble hein, regarde. C'est bon. la commande qui a chier. J'ai vu de toi, me toi, regarder dans les miroirs. <rire> <rire> je crois qu'il n'y a pas que la, la, la, ah la, la manette qui a chier. Ouais, je vous demande c'est qui, c'est le joueur ou la manette <rire> le problème. <rire> <L 'oubloger. rire> non non, non, play again, non, non, non. Non, non. ouh t'as bien fait de perdre Et ouais, ça a un autre jeu là. No. on en a assez vu. Euh. Ouais, Dali, bah dans l'ordre. Hein. Dali, genre le peintre. Ah non, Jali, Jali. Comme Jawel, ah, le pff, logeur. Comme Kamel <rire> euh, Jali. Waouh. Oh, du bowling de chèvre. Ouah, je lance une chèvre t'es sérieux C'est impressionnant. Alors là, on remarque quand même que les musiques sont de qualité euh, plus élevée. Ah, Waouh, impressionnant. De Je qualité plus. plus élevée parce que c'est optimisé pour la Super Game Boy. Hein, Mais plutôt que de faire du lancer de chaise, j'aurais dû faire du lancer de nain, hein, ça aurait été plus dans le contexte. Bah c'est vrai, c'est vrai. Plus on va appeler Tyrion, ou... il est au chômage, maintenant ouais. euh, la série est finie. Euh... C'est ouais, euh... bien parce que c'est comme si t'allais au théâtre et puis ce qu'il y avait de plus beau c'était le rideau. <rire> Non, oui, oh, oh, ta... oh, oh, oh oh oh oh! Oui, t'as la fra rouge c'est changé. Brûlé! Brûlé! C'est Terminator en fait! Euh, pas. Ouais, euh. Predator! <rire> c'est la chèvre mis. Predator! C'est ouais. Gotator! <rire> elle, elle passe en mode vision Predator, infrarouge comme ça pour mieux cibler et... Elle les broutera tous! Elle, elle continue, <rire> euh... <rire> Ah non, non! non, non. non. <rire> Une partie c'est suffisant! Allez, catch full! Alors, attrape attrape le... le blaireau! Oh, il y a encore du gaz dans le Coca. Ah d'accord, ouais, faut qu'il attrape les mecs merde. qui se suivent! C'est quoi encore là? T'attrapes quoi là? Ah, les les, les suicider! Les suicider? Wow, ça y par la foule, je pense! Si tu en as un autre! Bon, alors les enfants, on vous invite à reproduire ça Attends, à la maison à la première occasion. Le botte, chat, ça, par par ça donne quoi si je le rate Ah oui, mais même pas, c'est pas drôle. Oh, t'as chopé une horloge. Une horloge. Ah bah non, ça te fait gagner du temps, pour plus les horloges. Ça, les horloges. Ouais. Je suis suisse. Ouais, non, <rire> ouais, non je prends plus les horloges, je suis longtemps. Première révélation, ah, on fait plus de révélations que dans Star Wars 8. On connaît non. les origines de Quasimodo. Il est suisse. Il, il est fils d'horloger et, et donc il a du budget. Il a des moyens. Il est dans les poches, là. Il y a peut-être quelque chose. On va le détrousser, à la fin. Vu la gueule de ses vêtements, il ne y pas grand-chose. Donc euh, moi j'appellerais ça Disney Suicide le jeu en fait. C'est une couverture. Et les gens qui ont vu Star Wars 8, et en fait ils essayent de mourir en fait Disney, ils en empêchent. Pour qu'ils soient obligés de regarder le neuf. On dirait qu'ils jettent euh, des personnes de couleur en fait, euh, <rire> qu'ils se débarrassent des immigrés mexicains, c'est un jeu américain. No, <rire> upsie daisy. Hey, euh, laisse les vraies ça, couleurs. Hein <rire> Alors comme il est optimisé euh, Super Game tu Boy, peux on choisir laisse. Le Attention. On laisse comme ça, mais sinon je mettrai les couleurs originales de la Game Boy. Select wow. player. prendre wow. un beau fond. Oh putain, ça valait le coup de choisir son joueur. Tu dois faire quoi euh, du, du, De la baston en l'air Je sais même pas qui je suis. Ah si je suis à droite. Ça se trouve c'est deux joueurs Tu dois péter ça les ballons de l'adversaire Je vais essayer la deuxième manette quand même. T'es un espoir Wii. de gameplay en fait. T'es en wifi Ah non, ça peut, je peux changer les Donc couleurs. T'as qu'une touche et faut que tu fasses quoi avec ta couche Avec ta touche Ah ça, sais ça marche c'est euh, du un, un player. Ah ah si, attends, j'ai fait quoi Faudrait pas que tu crèves les ballons de l'autre en te mettant en hauteur et en mettant un coup de pied ou je sais pas en quoi ah il y, y a un effort sur le sur le décor quand même, hein, l'arrière-plan, la perspective. Euh... Ouais, ouais. Perspective qui n'a aucun sens d'ailleurs, hein, si on regarde, Ah les euh... péter C'est les photos qu'ils vont reprendre pour reconstruire. Ouais, je pense que ouais. C'est le, le projet final de reconstruction, c'est à partir de cette source-là qui est historiquement la meilleure. Ah oui, là c'est euh, sûr. Hein. Euh, et surtout la moins chère. De toute façon, pour la faire en 5 ans, il faut pas aller plus loin. Hein. <rire> Pétez ah les ballons de celui qui vole à côté de vous Bon les gars, c'est décidé Je me fais refaire la gueule Ah de toute façon ça pourra jamais être pire que maintenant Bah voilà, Docteur Frankenstein, chirurgie truelique C'est parfait ça, 40 euros le coup de truel Excellent euh... Alors, picture puzzle, ouais bon ça va être un puzzle J'en ai bien peur un genre de mini casse-tête peut-être Il ah, y aura un casse bruit, ou ou mini casse-couille je pense. Mini casse-couille. c'est toi qui appuie pas sur start ou Ah non on peut choisir le puzzle en fait. Bon bah... Ouais, Esmeralda, la on, à de es on est Cathy au moins qu'on puisse se rincer l'oeil. Euh. Ah ouais un puzzle de 9 15, <rire> Ah, hein, le... ah, bon. ah le... le visage est bien, le visage est bien. Ah non ces trucs de merde où t'as dit que c'est les cubes ah, là où tu en... dois déplacer. Ah, c'est de la merde ça en plus. Bon on veut du beau, c'est là, vas-y. Bon je pense que le visage il va en plein On dirait un string et des fesses là. Ouais, euh... Non, non, mais change le dessin, fais le truc qu'on a envie de voir. <rire> là, c'est un string avec des fesses, moi c'est ça que je vois. Est-ce qu'on peut dire que je suis en train de monter une bohémienne ouais. J'ai le droit de la faire celle ah, ou pas tu as le droit de tout faire, là. Non, c'est pas grave, ça nous laisse imaginer des fesses et un string. Ah on... oh, bah il le termine pour toi, il est bien, le jeu. Il y arrive pas non plus. <rire> ah, non. Même le jeu, il y arrive. Oui mais il a triché le jeu, il, il a, triché, a téléporté une case. Et il a une épaule chelou C'est ouais, elle ouais. qui est au-dessus Ouais c'était mieux avant. Hein. T'as <rire> vu les épaules qu'il a c'est un déménageur C'est en fait. un travail long. <rire> c'est oh bah. une bohémienne, hein, on sait pas ce qu'elle fait en fait, quand magnifique. tu regardes jouer, t'as l'impression que c'est euh... la maniabilité d'une savonette <rire> Et quand tu joues, t'as l'impression de ramasser la savonnette Ouais, <rire> voilà Bah c'est ça d'ailleurs, regarde C'est ça, caché là, les, les, les miches de Ça ressemble à ah. des miches en plus, hein. Voilà Là, on est bien là. Ouais <rire> Magnifique C'est parti Grâce au super game, j'ai regardé le On l'a vu. Partagez quoi! Laissez un commentaire aussi! Euh... Mmh.